Aujourd'hui le 7 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Le regroupement conjoint des troupes russes dans la zone de l'opération militaire spéciale du 12 00 heure de Moscou le 6 janvier observe le cessez-le-feu sur toute la ligne de contact de combat. Dans le même temps, au cours de la journée écoulée, le régime de Kiev a continué de bombarder des colonies et des positions russes. Dans la direction Kranolimanski, les forces armées ukrainiennes ont mené 11 attaques au mortiers contre des positions russes. Dans les directions Soleda, Avdivski et Maryski, l'ennemi a utilisé 50 et une fois l'artillerie contre des unités de troupes russes. Plus de 60 obus de gros calibre ont été tirés par les troupes ukrainiennes sur les zones résidentielles de la ville de Donetsk, et plusieurs lance-roquettes américains IMAR ont frappé la colonie de Makivka dans la République populaire de Donetsk. Dans la région de Zaporozhye, les forces armées ukrainiennes ont ouvert le feu d'artillerie 31 fois. Sur les directions Kherson et Krivoirog, l'ennemi a tiré 17 obus d'artillerie. Toutes les positions des forces armées ukrainiennes, à partir desquelles le bombardement a été effectué, ont été supprimées par le feu de retour des troupes russes. Malgré les bombardements d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur les colonies et les positions russes, la mise en œuvre du cessez-le-feu déclaré sera poursuivie par le groupe de troupes russes jusqu'à 24 heures aujourd'hui. Dans la direction de Koupianski, près du village de Sinkovka, dans la région de Kharkiv, une attaque des unités de la 14e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été repoussée au cours de la journée écoulée. Les tirs de retour ont détruit plus de 20 militaires ukrainiens, un char, un véhicule de combat gradé MLRS et deux véhicules. Une attaque de deux groupes d'assaut des 80e et 95e brigades d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes a été repoussée dans la direction Kranolimansky dans la zone forestière de Srebryansky. Les pertes au total de ces unités ennemies se sont élevées à plus de 30 militaires, deux obusiers et 20, un véhicule de combat blindé et une camionnette. Dans la direction de Donetsk. Une tentative d'unité des 110e Brigade d'assaut mécanisé et 79e des forces armées ukrainiennes d'attaquer les positions russes dans les zones des colonies de Kranogorovka et Georgievka de la République Populaire de Donetsk a été contrecarrée. Les pertes ennemies à la suite de ripostes se sont élevées à 50 militaires ukrainiens tués et blessés, un char et une voiture. Une contre-attaque des unités de la 108e Brigade de Défense Territoriale des Forces Armées Ukrainiennes a été réprimée dans la direction Isnodonetsk donetsk dans la zone de la colonie de Novomayorskoua la République populaire de Donetsk. Les tirs de retour ont détruit plus de 20 militaires ukrainiens, deux obusiers des 30, un véhicule blindé de transport de troupes et deux camionnettes. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont détruit quatre véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies d'Ichenkovo, région de Zaporosie, et de Genichesk, région de Kherson. En outre, cinq missiles des systèmes de lance-roquettes multiples Uragan et Eymar, ainsi qu'un missile anti-radar armes de fabrication américaine ont été interceptés dans les zones des colonies de Makivka, Guzelskois de la République Populaire de Donetsk et Ochevatois de la région de Zaporosi. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 360 avions, 199 hélicoptères, 2843 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7441 chars et autres véhicules blindés de combat, 972 véhicules de combat à lancement multiple, système de roquettes, 3787 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7957 unités de véhicules militaires spéciaux.